Vision Expertise est un géorépertoire gratuit où tous les professionnels du territoire peuvent publier et consulter un inventaire des actifs, travaux et documents reliés au territoire et à l'immobilier. La carte de Vision Expertise affiche l'existence de tous les documents et travaux relatifs à une propriété. Que vous soyez agent d'immeuble, notaire, donneur d'ouvrage ou simple citoyen, vous détenez maintenant une référence fiable pour trouver l'ensemble des documents ou travaux effectués par un arpenteur géomètre, un évaluateur ou encore un inspecteur, tous regroupés sur ce système facile d'utilisation et unique en son genre. Cet outil incontournable de référence facilite considérablement l'accès à l'expertise des professionnels. Rendez-vous sur la page de Vision Expertise ou téléchargez l'application mobile disponible sur Google Play et dans l'Apple Store.